le casse d'aide au colon, Le colon, les chiottes, les chiottes, le colon. Présentation sans fait tout ça Des centaines d'années d'histoire Dans le mar de mon café noir Autant d'insultes dans juste une petite cuillère de sucre L'essentiel de nos états C'est qu'avec gravé sur le marbre Que le but était juste Comme le fric à faire dessus Commerce d'humains sueur, Sans on se ressemble peu Ce qui reste des mains cercentes Mais ne ressemble peu le Représage peu de désordre pour effrayer représailles Nègre au bout d'une corde On a connu les banquets On a connu les banquets Les planqués, Les plantations La pilule est passée La cellule est grande place Passe les lunettes, taf, baf, baf, fait lune des taches Des bafalons des cages Et loin des yeux, désolé Mais pas si loin du corps Une histoire trop banale Et tout ce qui est fait chuter les yeux un peu collés encore, j'avale une histoire coloniale en même temps que mon café sucré Fond de bol, toute une mémoire sur fond de vol, bombe viol, n'y voit tout du mar, au fond du bol. Il est coutume de voir, ouais qu'un fond voit les dons, le comme s'il était que ça. Un fond de bol, toute une mémoire, sur fond de vol, bombe viol, ni voit tout du mar, au fond du bol. Il est coutume de voir, ouais qu'un fond voit les Sueur sang, fusil fouet, sueur sans fusil fouet, sueur sans fusil fouet, sueur sang, crevasse main, tueur sang, crevasse chien, devoir tiens, devoir sueur sang devoir se voir sien, il donne rance, homme prend, écoute, chanter, colon, homme blanc, un shoot dans une colombe, plume léger. Dès leur liberté en glume Nourri, loger, danger dehors Se faire tuer et cacher les pages collées, éduquer l'esclave Briser les pattes et l'espoir Expliquer les tâches, exhiber les gars Ainsi que les dames et leur corps Exploiter leurs forces et fantasmes Et leur forme, loin des yeux Désolé, mais pas si loin du corps Une histoire trop banale Et tout ce que fait chuter Les yeux un peu collés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 pas de pause, trêve, on connaît pas la grève et on va pas te causer. Ici c'est soumets-toi au crève, tu vivras au gré du maître dont tu porteras le nom. Misera ton être et lui emportera le monde. Et si de révolte tu penses à chasser le colon, à quel prix sera ta tête Hélas, t'y perdras le gentil qui t'offre indépendance. Mais parce qu'il est trop bon, colon te laissera ta dette payable en perle des antilles. Fond de bol. Toute une mémoire sur fond de vol, pompe viol, ni voit tout du mar, au fond du bol Il est coutume de voir, ouais qu'un fond, voile ton tant comme s'il était que ça, un fond de bol Toute une mémoire sur fond de vol, pompe viol, ni voit tout du mar, au fond du bol Il est coutume de voir, ouais qu'un fond, voile les tant de comme s'il était vrai Faut on voit les dons, boire le comme s'il était froid